Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la pile de Bagdad qui est un dispositif entre autres pour provoquer la pluie. Alors les parties de ce dispositif sont un vase de céramique, un tube de cuivre, une barre de fer, de la braie, ou du goudron épais. De l'orgonite de fer qui se compose de cire d'abeille ou de paraffine et de copeaux de fer ou de n'importe quel métal et les proportions sont 50-50 Et des pierres de quartz. Pour préparer ce dispositif, nous mettons la barre de fer dans le tube de cuivre et on scelle les extrémités avec de la braie. Ceux-ci, la barre de fer et le tube de cuivre, ne doivent pas se toucher entre eux. Mettre les pierres de quartz dans le fond du vase, remplir le vase d'orgonite, c'est-à-dire la cire et les copeaux de métal, de la même quantité. Mettre le tube au centre du vase et laisser durcir l'organite. Terminer de remplir le vase avec la braie. Et laisser visible seulement la barre de fer. Ensuite, on met un tube en plastique, en aluminium, en cuivre ou n'importe quel métal est à cette extrémité de la barre de fer et celui-ci doit viser l'ouest. Et voilà, et nous avons terminé la préparation euh, de la pile de Bagdad. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Cette technologie vient de Willem Reich. Et pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter euh, sur mon, ma chaîne de YouTube. Et, euh, et à tout bientôt. Merci bien, à bientôt, au revoir. Et mon nom est Christian Amenofis Marino. Merci bien, à bientôt